Je vous accueille dans ma cuisine pour la dernière vidéo de l'année. Après, je vais prendre des petites vacances. Enfin, pas du tout, je vais déménager. En fin août, septembre, je pense que je vais faire des vlogs, déménagements, mettre en location, trouver l'appartement sur Paris, etc. Mais euh, du coup, pour conclure cette merveilleuse année que nous avons passée ensemble, où nous avons évolué ensemble, où nous avons appris des choses ensemble, eh bien, on va faire un tuto cuisine en faisant des Unpopular Opinions sur la société. Aujourd'hui, je suis en collaboration avec HelloFresh. Qui est ici présente. Il faut savoir que moi je commande HelloFresh depuis plus d'un mois et j'avais commandé avec un code promo que j'avais trouvé. Du coup quand une agence m'a contacté pour me dire tu peux pas bosser avec HelloFresh et tout, je suis en mais bien sûr que si parce que HelloFresh c'est actuellement ma vie. Comme je travaille, je révise et c'est super compliqué. Être femme c'est un métier hein, entre le ménage, la cuisine etc. C'est un métier à plein temps et aujourd'hui en tant que femme quand on se retrouve à travailler etc. eh bien on peut pas tout faire en fait. Genre, on peut pas être femme au foyer, plus travailler, plus s'entretenir, plus être belle, être des effrains. Non c'est bon on n'est pas des surhumains. Du coup euh, moi j'ai opté pour au frais. je le commande trois fois par semaine pour deux. Ce qui est cool, c'est que c'est super rapide, super simple, super efficace. J'ai pas besoin de me creuser la tête et ça propose plein de recettes trop chouettes. J'ai un code promo de 80 euros. Franchement, je vous le recommande vraiment. Genre, c'est plus qu'un placement, c'est genre mon cœur qui vous parle. C'est une gain de temps estimable, on va dire. Donc, il y aura un petit lien dans la barre d'infos pour avoir 80 euros sur les trois premières box avec le code qui va s'afficher là, Léa Chou. Et c'est valable en France et en Belgique. Moi, ce coup ci, on va faire Moussaka végétarienne aujourd'hui. J'avais pris aussi ceci, si ça vous intéresse, et curry de pois chez deux patates douces. Voici tous les eaux fraîches que j'ai commandé avant aujourd'hui. Je garde les recettes parce que c'est trop cool. En fait, en même temps, ça fait des nouveautés, des nouvelles recettes, etc. Enfin bref. À base d'aubergines, de courgettes, des mentales râpées, de noignons, tomates, crème fraîche, des lentilles corail. Donc, j'ai récupéré euh, tous vos opinions impopulaires donc, sur euh, Instagram avec l'application anonyme. Il y a eu beaucoup de choses qui se, sont, euh, qui se sont retrouvées. Alors, je vous en supplie, si vous voulez soutenir mon travail, etc., me donner un max de dopamine, cliquez sur mon Insta, follow. Euh, vraiment, vraiment, je précise, nous sommes en travaux. <rire> nous n'avons pas d'hamster, pas de zewan. Je pense que ce concept d'hamster, c'est euh, surcoté. Je n'y crois pas du tout, et je trouve que c'est même plutôt même toxique au final, parce que il y, y a un mythe, je sais pas de qui il est, bon d'un philosophe, c'est euh, oui euh, nous sommes nés, on était euh, collés, puis on s'est divisé, puis maintenant on l'air euh, tout seul, tout ça, et tout ça fait croire qu'on a besoin d'être deux pour être heureux. Alors qu'en vrai, on devrait être au moins quatre pour être heureux, je pense. Je pense que je vais faire un podcast aussi sur tout ce qui est hétérosexualité. Mais donc du coup, moi, je suis d'accord. Il n'y a pas une hamster. Il y a plein de gens que tu rencontres entre eux. Et que tu aimes, mais pas une seule et unique personne. Donc en gros, pas concerné, pas le sujet, pas le droit de voter. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose dans le sens où dans l'enseignement, il y a beaucoup de gens qui sont hyper conservateurs. Donc si on laisse que les gens de l'enseignement voter, est-ce que on resterait pas sur bah, les mêmes problématiques En ce qui concerne le corps et les femmes, le problème c'est même pas qu'on puisse voter. C'est en fait, je pense même pas qu'on est réellement dans une démocratie entre guillemets. Évidemment, on compare toujours au pire pays. Euh, je trouve qu'on perd de plus en plus notre démocratie. Là, il y a eu pas mal de débats où des lois ont été revotées au dernier moment en tsum tsum Ou euh, aujourd'hui, en fait, on est pouvoir donner notre avis, pouvoir voter sur des choses, nous, le peuple. Le problème c'est pas les gens qui peuvent voter, c'est est-ce qu'on peut donner notre avis au moins La réponse est déjà non et à partir de là c'est problématique. C'est un homme qui a mis ça, parce qu'il en a mis 3 ou 4 à la suite, et le dernier c'est oui les mecs 6, 7, ils ont le droit de donner leur avis. Et du coup l'ami, je pense que laisser pousser les poils sous les aisselles n'a aucune aide pour le féminisme. Moi, un homme qui donne mon avis sur le féminisme, et du coup, ça, c'est un opinion populaire dans la société. Évidemment que se laisser pousser les poils sur les aisselles ou autres, évidemment que si ça a un putain d'intérêt, si vous prenez le, le mot le plus basique du féminisme qui est un, c'est l'égalité homme-femme, qui est donc euh, tout le monde répète sans, bref, sans saisir l'enjeu du truc. Et je pense que le début de l'égalité homme-femme passe par le fait de garder ses poils. Après, je ne juge pas les autres femmes qui gardent pas ses poils, etc., parce que je me doute que les injonctions c'est compliqué pour chacun, mais évidemment que ça a un sens, évidemment que c'est super important, évidemment c'est au taquet militant. Alors là j'ai eu beaucoup de gens qui ont mis ça, c'est je pense qu'il faudrait un permis pour être parent, comme pour avoir des animaux. Cette histoire de permis pour les parents, moi je suis pour et contre la maltraitance sur les enfants présente dans toutes les classes sociales. Il faut savoir que le plus violenté dans notre société, c'est pas les femmes, ce sont littéralement les enfants. J'ai fait un post sur le sujet qui a fait très gros débat sur Instagram et qui a un peu vexé les de beaucoup. Le problème, c'est que euh, voilà, il faudrait que ça soit obligatoire pour tous. C'est qu'il faut le temps, l'argent, etc. Et on peut pas interdire à des gens d'avoir des enfants. Par exemple, moi, je suis potentiellement stérile. Et je pars du principe où si je suis stérile ou si je ne peux pas avoir d'enfants, bah, c'est la vie en fait. Je vais pas batailler pour essayer d'en avoir. C'est juste que c'est comme ça, c'est la biologie. Il y a des gens qui peuvent en avoir, d'autres qui peuvent pas en avoir. Et je sais que c'est hyper horrible à, à dire et surtout qu'on base toute notre vie en tant que femme sur le fait d'avoir des enfants. Moi, je me suis fait une raison que potentiellement je n'aurai jamais d'enfants, quitte parce que déjà, genre, pour l'instant, c'est pas prévu, mais aussi parce que peut-être que je pourrais jamais en avoir et ça c'est un gros sujet sur les enfants et tout qu'on parlera bien plus en détail sur la vidéo sur les enfants et sur la maltraitance etc et euh, sur toutes mes angoisses qui sont liées à mon âge aussi puisque l'année prochaine j'ai 30 ans il y a plein de choses qui sont banalisées que je trouve pas normal qui devrait être remises en question mais pas garder le reportage là sur les sectes ils sont tous persuadés d'éduquer bien leurs enfants et que c'est nous qui faisons mal qui dit que nous personnes occidentales on élève mieux nos enfants qui dit que notre façon de faire elle est bonne qui dit qu'il faut faire comme si ou comme ça c'est compliqué alors évidemment il y a tout ce qui est la science qui vous aide aujourd'hui notamment avec les Sciences, mais c'est un, un combat difficile. Il y a plein de choses qui sont banalisées aujourd'hui en France comme étant normal que moi je trouve absolument pas normal Je pleure des yeux. Aubergine, oignon, courgette. Euh, je pense que l'on devrait avoir le droit de voter seulement quand on rentre dans la vie active. Alors il y a eu beaucoup de trucs sur les votes. Ça vient aussi du fait que moi j'ai dit qu'on devrait être majeur à, à 21 ans. En gros, euh, moi je suis pour la majorité, donc à 21 ans. Alcool, euh, pas le permis de conduire, le permis de conduire, je suis à, pour 16 ans. C'est la seule fois où je suis d'accord avec les États-Unis. Pour moi, la majorité devrait pas être avant 21 ans, qui est pas un problème de maturité ou en disant ouais, déjà ils sont pas bien etc mais juste que c'est une question de biologie le cerveau euh, en fait à 18 ans il est pas du tout mature il est pas mature avant 25 ans donc euh, je pars du principe où 18 ans c'est quand même très jeune pour euh, consommer de l'alcool sachant que ça détruit totalement euh, le cerveau même le tabac et tout quoi le permis de conduire et euh, pas euh, le truc c'est que euh, l'automatisme donc le fait de faire des trucs de façon automatique ça vient bien avant la pensée euh, hypothétique déductive et des hypothèses et les formations du futur etc des hommes sont aussi victimes du patriarcat et non forcément des bourreaux alors ça c'est quelque chose que je tenais à mettre par parce que il y a ce truc de les hommes sont victimes du patriarcat, etc. etc Je sais pas si c'est un non opinion, mais euh, en tout cas, en tant que féministe matérialiste, eh bien, euh, oui, évidemment que les hommes sont victimes du patriarcat. Euh, et bon, évidemment, les hommes qui sont le plus victimes du patriarcat, c'est les hommes qui sont euh, non-hétéros, euh, euh, cis, etc. Évidemment, les hommes sont victimes du patriarcat, ils ont ils sont obligés de, de performer, de faire semblant d'être viril et fort, etc. etc. Alors, évidemment, euh, c'est pas la même échelle puisque c'est pas des oppressions systémiques. Je me bats pour les droits de toutes les personnes qui ont. On souffre. Alors évidemment, il y a des gens, je vais un peu lever les yeux au ciel en toute sincérité, c'est pas simple d'être un homme dans notre société non plus, et en vrai on serait plus heureux dans une société où le patriarcat n'existe pas la celle qui vient après question ça m'a fait rire c'est les femmes sont plus intelligentes que les hommes donc euh, en gros pour moi on est on est meilleurs que les hommes enfin en tout cas cognitivement parlant je pense que nous sommes bien meilleurs que les hommes en fait on est éduqué à tout savoir faire par exemple aujourd'hui c'est ce que je disais en début de vidéo en tant que femme et eh bien moi je travaille je fais à manger je fais le ménage je peux m'occuper de personnes dans le besoin genre les personnes âgées etc et évidemment je redouble d'efforts pour pouvoir me faire euh, m'imposer en tant que femme dans un domaine et ne pas être cantonné à juste t'es une femme t'es bonne à la cuisine t'es une femme t'es juste bonne au make up etc euh, les hommes sont retrouverez beaucoup plus en difficulté pour tout ce qui est tâche domestique. Il y a plein de choses qu'ils apprennent pas à faire parce que c'est un truc de femme, alors que nous en tant que femme il n'y a rien qu'on n'apprend pas à faire parce que c'est un truc d'homme. Alors il y en a plein qui disent oui mais quand il s'agit d'ouvrir le, les pots de cornichons et de porter les trucs, non. Moi je sais que suis toujours débrouillée toute seule dans ma vie. En plus comme je dois me débrouiller encore plus pour te faire preuve d'ingéniosité pour m'en sortir parce que bah, j'ai pas forcément la force nécessaire pour tout porter, je travaille plus ma cognition et ma résolution de problème elle est vachement plus euh, vive. Je pense que nous en tant que femme on est cette béquille, ce, cette cale -pied des hommes, alors que, s'il n'y avait pas d'hommes ben en fait on serait vachement vachement mieux. Après est-ce que ça se reproduirait pas autrement les, les systèmes etc mais euh, oui je pense que les femmes sont meilleures que les hommes. Je vais pas vous pousser à être déprimé. j'ai aucune ambition, je ne crois en rien, je pense qu'on va tous s'autodétruire. Il y a ce fameux truc de oui il faut sauver la planète, etc. Il faudrait dire aux gens peut-être pour qu'ils bougent leurs fesses, c'est pas il faut sauver la planète, en fait, il faut se sauver soi. Elle va pas mourir en fait, la planète, elle... la seule chose qui vont crever sur cette planète, c'est tous les êtres vivants dont nous, en fait, bien évidemment, ce qui va se passer c'est que les plus riches, ceux qui ont accumulé le plus de capitaux, eux vont avoir une solution. Et nous, pauvres petits bétails qu'on est, eh bien, on sera jetés en pâture parce que bah on s'en fout de nous, en fait on est juste de la marchandise en fait. On s'en sortira peut-être pas, mais en tout cas moi je veux faire ce qui est nécessaire de mon côté. Pour quand je serai plus vieille, plus âgée, puisse me dire, mais ça cuit pas ça. Ah, mais non, mais c'est normal. J'ai essayé de faire quelque chose au moins et j'ai pas de regrets, Je veux faire au mieux pour, je sais pas, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas le but, mais en tout cas, je vais essayer de faire au mieux personnellement. Euh. Nous sommes toutes ponsexuelles je suis absolument <rire> d'accord avec ça. Mais qu'on est éduqué dans, dans une société hétérosexuelle en tant que femme, c'est pas du tout quelque chose de naturel en fait. Vivre avec son mec, etc., c'est quelque chose qui pour moi devrait être aboli de ouf. Du coup, je vous fais un podcast sur euh, être hétérosexuel, féministe, matérialiste, donc radical, élure avec un homme et tout ce que ça en genre euh, J'ai beaucoup de choses à dire, je suis en train de lire pas mal de livres aussi sur le sujet. Je vous mettrai une liste si ça vous intéresse euh, de livres politiques euh, très engagés sur le sujet. Je me revendique comme pansexuel bon mais moi bon, j'ai été matrixée du coup euh, j'aime les hommes enfin en tout cas j'aime pas les, forcément les hommes euh, mais tiens en lançant un débat. Euh, j'aime aussi tout ce qui est les femmes euh, qui sont euh, qui semblent euh, genre et très masculins. et il y a beaucoup de trucs sur TikTok de jeunes personnes qui sont en mode, enfin euh, de femmes qui euh, font des TikTok et euh, qui sont euh, très genre masculins donc qui ont tous les codes masculins et il y a des gens qui disent oh là là tu remets en doute ma Hétérosexualité sexualité c'est aimer les gens qui sont genrés masculins. On dit quoi Est-ce que cette personne est hétérosexuelle Parce que la personne est genrée masculin, on attribue au genre ou à ce qu'on a entre les gens notre sexualité Si la personne euh, est très pour très euh, genrée masculin, du coup si t'aimes une fille qui est genrée masculin, t'es hétérosexuelle, t'es pas lesbienne enfin, En tout cas c'est la question que je me pose. Et du coup c'est pour ça aussi que je pense qu'on est tous pansexuels. Mais euh, je préférerais que la personne soit socialisée en tant que femme plutôt qu'en tant qu'homme parce que ça serait plus simple pour tout ce qui est charge mentale, etc. etc. En tout cas, si je me sépare de mon copain, je ne retournerai plus jamais avec un mec cis, euh, hétérosexuel, tout ça. Je peux... Non. Ah, ça va être une tuerie. Il faut être mal informé pour voter à droite. Je suis d'accord avec cette, cette, cette, cette opinion populaire. En vrai, on a la communauté qu'on mérite. C'est pas être mal informé, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des grandes chaînes médias, etc. Les films, les séries, même Netflix. Il y a un gros débat là-dessus parce que dernière fois on m'a dit non, mais Netflix c'est de gauche, alors que pour moi, c'est juste de droite libérale, C'est de la fausse gauche. Il y a pas mal de féministes qui sont hyper connues et qui sont très libérales là-dessus. et Pour moi, on fait pas avancer la cause de dire ok, on fait comme avant, mais maintenant on rajoute juste c'est pour moi. Du coup, bon, ça c'est un petit peu un débat très personnel. Donc même quand les gens se disent de gauche et qui véhiculent des valeurs à ce de gauche. En fait, c'est souvent des discours libéraux et qui véhiculent finalement le capitalisme à mort. En fait, ça se dit du gauche-washing. Après, ça dépend de où se situe notre gauche, quel est le spectre, etc. C'est tout un débat que j'ai actuellement et qu'on a eu sur Discord aussi. Mais c'est vrai que comme tout véhicule les valeurs de droite, et bien c'est pas qu'on est mal informé. Ben en fait, les gens qui se disent apolitique, ben ils votent à droite. Parce que c'est toujours plus simple de voter pour ce qu'on connaît déjà, donc actuellement, bah ben du coup Macron. Alors que en vrai, quand tu creuses un petit peu et que tu vois tout ce que ça implique, ou que tu vas faire l'effort d'eux, et bien tu te dis, je peux pas voter à droite. Aujourd'hui, je me situe plutôt à gauche, mais je vous avoue qu'en France, ça me va pas du tout. Je comprends pas qu'il faut faire autant d'écoles, je comprends pas qu'on ait un seul président, je comprends pas que ce fait de devoir voter pour les deux personnes qui seront majoritaires, ça ne va pas parce qu'on se retrouve à voter utile. Et je trouve pas ça du tout démocratique. Je ne sais pas si toi Qui regarde cette vidéo, tu te tu es intéressé par la politique ou si tu te considères comme pff, je m'en fous de la politique, mais sache que si tu me suis, je fais du contenu très très politisé et que malgré tout, tout est politique. Façon de s'habiller, façon de se comporter, façon de manger, façon de parler, etc., etc. Tout est politique. Et je sais que par exemple, pour les élections présidentielles, beaucoup de gens se sont retrouvés à se dire Mais mes potes ils votent en fait ça et tout, mais je suis trop choquée. En fait, ça se voit même dans les repas et tout quand vous organisez des trucs. Alors, ajoutez le concentré, l'ail et tout ça mélangé, les vieux ne devraient plus avoir leur mot à dire. Alors, il y a eu pas mal de débats pendant ces élections du coup euh, évidemment les personnes âgées votent macron mais on peut pas euh, interdire à des gens de voter il ya ce double discours moi évidemment je pas, je serais pour interdire aux personnes âgées de voter mais c'est horrible en fait c'est de l'agisme et déjà qu'ils sont exclus de la société entière etc et aujourd'hui peut-être que si on les incluait plus dans notre société qu'on les faisait plus rentrer euh, dans les débats etc qu'on les faisait plus intervenir et bien peut-être qu'ils voteraient plus à gauche parce qu'ils seraient plus en actualité avec ce qu'il a, parce que eux ils ont que la télé la télé on sait très bien que voilà ils ont pas tout ce qui est nous ces réseaux tous ces trucs comme ça faut arrêter de vouloir exclure des gens faut, faut apprendre à à faire l'inverse, à les inclure en fait dans notre société et dans nos combats en fait. Il faut combien de vinaigre balsamique J'ai un problème, je supporte pas les textures, genre le carton, le bois. Et là c'est très... Donc là j'ai ajouté la sauce tomate. Ok, on va continuer à répondre à des questions parce qu'il y en a encore quelques-unes. Et on va attendre que ça ça quiz. <rire> Un animal de compagnie a le syndrome de Stockholm. Et ça, j'ai trouvé ça super drôle. <rire> mais je pense qu'une femme aussi a le syndrome de Stockholm. Aujourd'hui, dans la relation et dans tout ce qu'on vit dans le couple hétérosexuel, en fait, on a une relation de dominant-dominé, donc la femme étant dominée. C'est la seule forme qu'on arrive à glamouriser de domination. Enfin, genre patron-salarié, qui avait l'esclavagisme, etc. Aujourd'hui, on a que réussi à garder ça, femme-homme, domination-dominée. On en crée un love-to-love, -love, et puis tout va bien, on se dit, ah, mais ça se passe pas bien dans mon couple, et tout. C est normal, en fait. La base, le fondement, la racine de l'hétérosexualité. Pourri. Mais après, je pense sincèrement que l'hétérosexualité n'est pas le problème. Et le problème, c'est le patriarcat et tout ce qui en découle, en fait. Si t'arrives à créer, à recréer ton couple, etc., je pense que tu peux t'en sortir. Alors, enfin, ça va être compliqué, mais voilà. Alors moi, je suis euh, pas pour la cancel culture. Alors, en fait, c'est encore tout à nuancer. Il n'y a pas euh, oui ou non. Je veux dire qu'il y a des idées, euh, notamment des féministes qui sont radicales et qui sont enfin, très éloignées du spectre, donc du coup de la bien-séance. Mais je pense que en vrai, il faudrait apprendre à écouter toutes ces idées qui sont pas forcément les nôtres et euh, essayer de comprendre pourquoi, etc. Alors moi, c'est pas forcément euh, des idées que je partage. Il est important d'avoir tous ces discours et même j'écoute des, des, des youtubeurs qui sont d'extrême droite et qui ont des idées très extrêmes par exemple sur... enfin très extrêmes au final, qui sont très conservatrices, notamment sur bah, le poids, les femmes, etc. J'écoute un peu tous ces avis et je pense pas qu'il faut cancel qu ces gens. Je vais parler d'un exemple euh, basique, mais je pense pas qu'il faut cancel qu Freud par exemple pour tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a fait, parce qu'il faut situer le contexte historique, etc. Mais par exemple, je suis pour ne pas désolidariser l'auteur de l'artiste, c'est-à-dire que quand t'as des mecs qui font des violences sexistes, qui sont invités euh, notamment pour recevoir euh, des trophées, je suis contre les youtubeurs qui font des agressions sexistes ou autres, je suis pour qu'on ne regarde pas leur contenu. Je cancel quelqu'un pour des idées, cancel des anciens auteurs pour des idées qu'ils ont partagées à l'ancien temps, et même Picasso pour le coup qui a été quelqu'un d'horrible, etc. toute sa vie, je suis pour qu'aujourd'hui on continue de partager son œuvre. Néanmoins, je suis aussi pour qu'on explique qui il a été et ce qu'il a fait aussi. Je suis pas pour qu'on cache aussi son vécu, mais je suis pour qu'on éduque les enfants à dire oui il a fait ça, mais aussi il y a ça à prendre en compte, etc. Et comme ça, ça sensibilise aux violences sexistes. Encore une fois, j'en ai parlé juste avant. Mais en fait, déjà, dire le féminisme Radical et transphobe c'est euh, méconnaître déjà le féminisme le féminisme libéral donc de nombreux influenceurs c'est du féminisme capitaliste mais sauf que le capitalisme continue de reproduire donc les oppressions faites aux femmes moi je suis féministe matérialiste donc ça concerne aussi tout ce qui est lutte des classes sociales et tout, tout ce qui est le capitalisme en tant que tel et du coup mon féminisme à moi euh, on n'a pas ces idées transphobes qu'on peut retrouver dans d'autres euh, mouvements qui font la différence du coup entre les hommes et les femmes et en fait le truc c'est que il euh, a eu des questions là dessus en tout cas de moi ce que j'ai compris dans ce féminisme là en fait ils amènent surtout à l'abolition du genre alors moi je suis absolument pour l'abolition du genre pour moi ça ne devrait pas exister qu'on est dans une société où bah, ça a déjà été des mauvaises racines en fait on peut pas revenir en arrière parce qu'il faudrait qu'on revienne en arrière sur tellement de choses donc il faudrait peut-être apprendre à composer avec ce qu'on a et aujourd'hui on est dans une société où le genre n'a rien à faire avec ce que tu as entre les jambes la biologie et le genre c'est deux choses différentes donc quand tu nais avec certains attributs génitaux ou d'autres et eh bien on va t'assigner un sac à dos de vie avec un package de t'es un homme ou une femme et euh, ça je, je suis pas pour déjà de base donc je suis pour abolir le genre mais comme on ne peut pas l'abolir il faut qu'on trouve une solution quand un enfant naît on devrait à ne pas avoir à à lui mettre ce sac à dos de genre en fait tu peux mettre des robes tu peux aimer les princesses tu peux aimer le rose etc un petit garçon donc est euh, le droit de se maquiller de se mettre du vernis de faire ci de faire ça de faire tout ce qu'il veut en fait et du coup que euh, ce qu'il a entre ses jambes ne définisse pas qui il est et ensuite dans le truc de, de ces féministes aussi différencialistes, c'est de vouloir exclure donc les personnes trans des mouvements euh, je ne suis pas pour du coup là je me désolidarise totalement de ça parce que je pense que en fait on se dit oui mais elles ont, ils ont pas vécu ces choses que nous on a vécu en tant que femmes dans la socialisation primaire etc certes mais en fait ils ont vécu des choses que nous on en femme en fait on n'a pas vécu aussi en fait enfin ils ont un combat à tenir ils ont vécu des choses notamment bah, avec cette dysphorie de genre qui sont à prendre en compte en fait qui, qui sont hyper violentes ils ont pas mal de violences enfin ils ont des, des oppressions systémiques aussi et je pense que les exclure des mouvements je suis pas pour parce que je pense que ben bah, en fait on peut avoir des choses à apporter à la cause et moi je suis pour l'inclusion des personnes trans de en fait dans nos combats et, et je suis pour tout ça mais c'est vrai que euh, je pense que si à la racine on pouvait être qui on voulait etc etc et bien je pense que bah, on aurait beaucoup moins de dysphoristes de genre et, et je comprends aussi totalement des gens qui aient besoin de transitionner. J'arrive à, à saisir le truc, c'est que dans une société où on est tellement oppressé qu'au bout d'un moment, eh bien, ces personnes se disent qu'ils ne sont pas dans le bon corps et que le bon corps c'est tel corps et qu'ils veulent ce corps-là et, et si c'est ça qu'ils ont besoin pour se sentir mieux, ben let's go en fait. Voilà, est-ce que ça résout le problème au final, oui ou non, ça c'est un autre débat. On peut pas leur interdire de transitionner. Enfin, si on va parler là, on interdit totalement la chirurgie esthétique, on interdit tout ça quoi. C'est l'hiver que le diable l'emporte mes amis, allumons un bon feu Que de questions Intéressante. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont qui unfollow parce qu'ils me trouvent trop extrémiste et trop radical. et comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est important d'écouter tous les points de vue en fait et ça je vous le répéterai jamais assez. Qu'importe que les gens puissent penser que je suis radical et extrême et que je n'écoute que mon point de vue, grand bien leur face, pas plus fermé d'esprit que les gens qui vous disent ça, mais euh, en tout cas <rire> sachez que ne faites pas ça, n'écoutez pas que votre point de vue, au contraire arrêtez d'écouter euh, tout ce qui est euh, pensée un peu libéral et essayez d'écouter un peu les discours d'un extrême et d'un autre. Évidemment il y a des discours qui sont énervants mais euh, des fois il y a des points de vue qui peuvent être intéressants et des fois il y a des portes euh, qui s'ouvrent qu'on ne pensait pas ouvrir du coup voilà je pense qu'il faut un peu écouter euh, tout ça bien qu'il ne faut pas forcément adhérer hein. je sais pas parce que enfin logiquement euh, c'est pas en mode je ne sais pas comment parler et tout euh, sinon je vais me faire comme ça et tout logiquement quand les gens se confrontent avec ça ils ont un esprit critique tu savais que tu es renseigné quand même sur un minimum de sujets quoi euh, je pense que l'on devrait arrêter la bise et ça euh, ma mère vous dirait que depuis que je suis enfant je suis contre et pour moi c'est la maltraitance de dire à un enfant va faire le bisou va vers si fais ça c'est de la maltraitance vous voyez quand on parlait de maltraitance etc ben moi ça c'est de la maltraitance et pour l'avoir vécu <rire> moi j'ai jamais supporté de faire la bise après bon mais ma mère a arrêté très tôt de, de me dire ça mais c'est fou à quel point on veut que les enfants soient polis et dociles frère en fait faire la bise ça me dégoûte depuis de gamine j'aime pas ça et surtout que c'est hyper euh, sexiste pourquoi euh, c'est nous devons faire la bise aux hommes euh, genre en mode serre moi la main euh, fais moi un check on arrête ça tous euh, à part quand vous êtes très proches peut-être familièrement enfin on fait un, un Câlin, voilà, bonjour, coucou, ça va, salut, c'est bon, pas besoin d'avoir de contact physique. Toi et moi, on se connaît pas, on n'a pas élevé les cochons, nous ensemble, on s'arrête. Hop, hop, hop, que c'est beau. Ah non, j'ai obligé de faire cuire les aubergines parce que là, je, je me disais bien, euh, personne ne fait cuire les aubergines, euh, là, il y a un problème. allo allo, je vous retrouve après un rangement et un buvage de verre d'eau. Je commence à avoir du mal avec le concept de liberté d'expression. Donc c'est qu'il ne faut pas confondre liberté d'expression et être un connard, en fait. Voilà, c'est juste ça qu'il faut dire. Euh... Celui-ci a cette impopulaire opinion, bon, je sais pas si vraiment c'est plus un partage d'avis plus qu'un impopulaire opinion, qui a dit, les jeunes réac, entre guillemets, génération LFI, sont des enfants de droite art qui ont développé une ouverture juste pour être en opposition avec leurs parents. Tant mieux, ils ont bien raison. Je veux dire, si tes parents qui votent à droite, qui ont des idées de politique de droite, évidemment qu'il faut que tu votes pas comme eux. Enfin, si vous n'aimez pas vos parents, et ça, je voilà Si vous n'aimez pas vos parents ou que vous n'aimez pas, comment ils vous ont éduqué Ne votez surtout pas comme eux, que ça soit qu'importe, hein, la droite ou la gauche. Hein. Moi, tous mes potes qui votent à gauche, vraiment tous sans exception, leurs parents votent à gauche. C'est pour ça que je dis je sais pas si c'est un impopulaire opinion, vu que en fait c'est plus un faux fait sociologique. Non, c'est pas un, un fait avéré quoi. Après, moi je fais des généralités, mais c'est plus pour <rire> envoyer des pics qu'une réalité. Je pense qu'il faudrait arrêter les Jeux Olympiques, qui est une catastrophe écologique. Moi je pense qu'il faut arrêter les Jeux Olympiques. Je mets ça 5 minutes, 6 minutes au four. C'est pas que je suis contre la technique mais je pense qu'il faudrait que là on s'arrête parce qu'on est en train de passer du côté du transhumanisme et moi je suis contre du coup le transhumanisme encore une fois parce que ceux qui pourront en avoir etc qui pourront en faire les frais et en tout cas des trucs plutôt cool ça sera encore une fois les gens qui ont les plus de capitaux donc les plus riches et pas les plus pauvres et encore une fois ça va créer un écart entre les plus riches et les plus pauvres là avec ce qui se passe notamment dans, le, dans, le, dans la diète culture avec ces influenceurs qui mettent les patchs d'insuline pour les sportifs et pour les diabétiques, mais c'est pour les sportifs, sur leurs bras, pour euh, calculer leur taux de glycémie, soi-disant, pour la santé, etc. De, de l'homme-machine, en fait, d'être une meilleure version de soi-même, quitte à analyser des choses qu'on n'a pas besoin d'analyser, et même pour les sportifs, le fait de vouloir toujours plus de performance, plus de ci, plus de ça, et d'avoir la technique qui peut, de bien moi, ça me fait flipper, et du coup, je ne suis pas pour. Il faudrait qu'on s'arrête là, c'est bon, on a déjà assez détruit la planète, etc. Moi, je serais plus pour qu'on arrête tout ça. Et voilà, c'est sur ce que ma vidéo se termine. Ma recette est finie dans deux minutes. Je vais vous montrer quand même le résultat. Ça a l'air archi lourd. Ben voilà, j'espère que cette dernière vidéo de la saison vous aura plu. On a pu débattre de plein de choses et de plein de choses qui ont évolué, notamment dans la façon de penser dans, en un an. C'est des populaire opinion, mais dans la vie, il faut de la nuance. Et écouter plein d'avis différents du sien. Voilà, n'oubliez pas que vous avez un code promo si vous voulez commander une box hilo Fresh. Voilà, vous avez 80 euros sur 3 box. Comme ça, vous pouvez commander des petits plats vous faire plaisir, etc. Voilà, c'est très bien expliqué, c'est très bien intuitif. Il y a des, euh, des intervalles végétariennes. Vraiment, faites-vous kiffer, prenez-les et faites-vous kiffer. Du coup, le temps de patienter pour mon repas. Je souhaitais vous dire euh, vraiment merci pour tous les dons, enfin pour tous les gens qui, cette année, euh, ont partagé mon contenu, ont partagé euh, mon Instagram qui stagne, qui s'abonne à mon Instagram aussi, qui ont aussi euh, fait des dons financiers sur Utips, qui ont fait des soirées jeux avec nous sur le Discord. Euh, merci de tout, de vous, en fait, de, de me soutenir depuis depuis depuis tout ce temps, et aussi de ceux qui redécouvrent mon contenu. Vraiment, la, plus, la meilleure chose, c'est que partagez mon contenu autour de vous. Si ça vous plaît, etc., les vidéos qui vous touchent, envoyez-les à vos entourages, partagez-les sur les réseaux sociaux, etc. Et, et voilà, il n'y a rien qui me fait le plus plaisir. C'est max de dopamine. Et puis aussi, ça me fait plaisir que mon travail et mes recherches puissent vous ouvrir des portes et vous plaire, etc. Et j'ai passé une année incroyable sur YouTube, et notamment avec euh, tout ce que j'ai pu accomplir, et tout ce que j'ai fait. Merci du fond du cœur. Et, euh, et puis voilà, et puis en fait de toute façon là on va se retrouver en format vlog pour quelques petits temps. Mais d'abord on va bouffer cette mousse